Oh! Uh -huh. Salut les gars, c'est Aurélien Fontana. J'espère que vous allez bien. C'est la partie 2 de moto trial. Bah, cette fois-ci, contre le vélo. La première vidéo, c'était la semaine dernière. J'avais essayé la moto trial et aujourd'hui, bah, ça va être un défi. Alex, plusieurs fois champion de moto trial, contre mon VTT. L'idée, okay. c'est de se faire des petits défis, donc de franchissement, de maniabilité, de vitesse. On verra donc euh, qui est le meilleur, quoi, le vélo ah, ou la moto. Le but, c'est que moi, je te trouve des passages qui te mettent en difficulté et ouais, toi, à l'inverse. Sachant qu'on est chez lui, près de Aix en provence donc il connaît le terrain. Il part déjà avec un avantage, mais, bah, mais ça, il ne faut pas le dire. Ah, il fallait pas le dire, mais <rire> c'est pas grave. Et qui m'a bien fumé aussi toute la matinée avec la moto fallait dire aussi, donc je pars avec deux handicaps. Euh, bah Vas-y, vu que c'est chez toi, je te laisse un petit truc sympa pour s'échauffer. Allez, un petit défi. Un petit défi pour s'échauffer, on va faire un défi roue arrière. Je propose entrer ici. La roue arrière, roue arrière, roue arrière. Et de là, à côté, là commence Allez, je commence. Je précise bien sûr que les règles du VTT Trial et de la moto Trial, c'est de jamais tomber et c'est de jamais poser le pied au sol. En gros, on a le droit qu'aux roues et c'est tout. Allez, let's go Hop Hop Ça va, c'était échauffement ça Peut-être pas pour lui mais... Allez, depuis numéro 1, 1, partout Bon allez que j'en ai un, on va passer à, à, à du transfert cette plateforme là jusqu'à là bas, faire demi-tour et revenir. L'objectif c'est de le faire une fois où il faut toucher la roue avant en premier et une fois où il faut le faire sur la roue arrière. Choisis comme tu veux. Ça va, c'est pas trop loin, il doit avoir 2 mètres, sauf qu'il y a un arbre là qui est embête mais ça devrait le faire. Eh bien c'est celui qui propose le défi qui, qui après Là pour l'avant c'est validé Et l'arrière c'est validé c'est validé. validé Je vais faire l'inverse Je vais faire arrière en premier avant, ah bon. hop, papa, papa, papa. Bon, 2 2, 2-2, Là, j'en ai un plus dur maintenant pour toi te proposer. Ok, vas-y. Du big franchissement. Ah. Ouais. même les marches du big un peu genre bien carré, ouais, ouais, carré, le droit, un peu haute. Ouais. Du deux coups. Vas-y. <rire> Allez, troisième Allez. défi. Donc voilà, il est là le défi. Regarde-moi cette belle carré. 1m50, un truc comme ça déjà. au oh, bébé. Ouais, pas mal. Départ, départ un peu en descente. Comme descend. on aime, ta patine et tout. Du coup, je commence. Allez. Là, on commence à attaquer le vrai là. Là faut commencer à mettre la pression là Voilà, moi euh, j'ai fait une technique qu'on appelle le deux coups Je viens plaquer l'arrière et repartir Mais je suis pas sûr qu'il va faire pareil hein Normalement en moto c'est direct Donc, moi déjà pour commencer je suis vitesse Et oh un petit pouce à patiner hein, on n'était pas sûr hein Bon bah voilà 3-3 On va trouver plus gros du coup hein. Là-bas c'est plus gros ok L'idée c'est de partir de cette buse là et d'arriver là Attends, là... Là, il se passe des choses derrière regarde regarde regarde oh, ma doublure, ça... y a ma doublure il y a ma il doublure oh. oh. On ça, avait dis, as dit as tranquille l'apéro Là je pars sans élan et j'envoie De toute façon je te dis pas tu verras Moi par contre je vais prendre un peu d'élan parce qu'il y a certains obstacles pour moi c'est plus vois, facile de partir là, arrêter Là ouais. comme ça ouais. Chacun sa technique. Mais il m'a dit qu'il était un peu en pression sur ce passage, là, ça me plaît, là. Peut-être là où on va voir la difficulté. Yes bon, mon vélo, il est où du coup oh Comment c'est a forcé, là Oh, ah. comme ça explose, là, sur la boule. Et eh bah 4 4 4 4 Ok, faut plus dur là-bas c'est là, à moins 3 x Allez, du franchissement mais ah. avec une marche négative Départ un petit peu en descente, 1m60 Oh comment, plus haut que tout à l'heure Un peu plus haut que tout à l'heure, sauf qu'elle est creuse de son. Moi là, ma technique elle va commencer à être pas terrible A toi de jouer hein Ah, ah la aïe, aïe, aïe, première aïe, aïe, aïe, échec, j'ai mis l'arrière trop bas Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Va-t-il faire la différence Là je vais mettre toutes les chances de mon côté hein parce qu'en fait rien que ça, rien que ces petites pierres là, hein. en fait ça fait patiner la roue arrière et je perds énormément de puissance ah, Bien joué, 4, 5, on avance, ça juste pour l'honneur, je une ouais. oh. Oh. Ok. Un point de retard, alors on va trouver plus dur, attends, okay, là faut que je me venge, on va trouver un truc compliqué J'ai mon défi, celui là il va être compliqué pour toi je pense, alors arrivez là, sur cette buse, sautez là, sautez là où il y a Alec là. Après il faut arriver directement là-bas, pas droit à celui-là, ça c'est interdit Voilà oh là tu poses une colle. Oh là tu veux le récupérer ton point Et après, attends c'est pas fini, et après on va là, et après c'est fini là-bas Et en plus il commence, là où il va avoir du mal je pense c'est ici Parce qu'il va falloir sauter sur la roue arrière, tourner avec la moto, ce qui est déjà très chaud Et envoyer un énorme saut Super pour moi, je sais pas toi, mais en fait c'est un peu en descente Déjà c'est une arête, il faut ah ouais. à tourner sur une arête Comme c'est en descente, là il faut pas. Ça t'envoie n'importe en comment, ouais, oh bah ouais J'ai pas et le choix, voilà. j'ai un point à récupérer les gars. par de là oh Ah ouais, c'était presque, hein, mais... Et ouais, c'est là où c'est super dur en fait, c'est qu'après il faut la prendre de la hauteur et c'est pas évident. Est-ce que je vais pouvoir avoir mon point sur ça dans la compétition on a égalité du coup 5-5 mais j'ai quand même envie de te laisser une deuxième chance allez pour euh, l'honneur deuxième chance on met mon point en jeu non quand même pas <rire> pour l'honneur C'est une chance hein, mais Quand on ça reviendra parle, ça veut pas. On reviendra on veut voir un clip là sur tes réseaux là Tu vas passer ah, c'est chaud avec la moto ah. hein de se tourner comme ça et tout euh... est ce qui est dur c'est vrai ouais, Ça descend c'est travers euh... Bon bah à toi du coup Mon prochain défi sur Instagram je vous le mettrai dans quelques semaines A euh... toi venge toi Tu peux tu peux me venger ouais. Allez moi ce sera plus derrière là-bas Nouveau défi La double step Partir là Monter la première Là celle-là ouais. ça va, ça va. Donc, là, est directement sur celle-là sachant que t'as un espace de 1 mètre pas 1m20 Tu rentres la moto là-dedans non Moi je vais je vais je vais essayer Celle-là ça va, ok celle-là c'est pas la même ah ah C'est un nouveau point, 6 hein. points du coup là, là je sens qu'il a la pression Et oui j'ai la pression parce qu'en plus pour moi, ça on le voit pas là sur la vidéo mais en fait c'est super gras La terre elle est hyper, le bloc il est, re... le... les blocs ils sont... ils sont secs Non mais pas d'excuse c'est toi qui as choisi Cette terre humide m'embête <rire> parce qu'en fait quand le pneu il va partir il va patiner, il va se graisser Là ça va patiner il faut arriver à relancer derrière, pas évident T'avais pas pensé à ça hein. mmh Non, non, non, vous l'avez peut-être vu, il a mis le pied gauche, il s'est aidé de son pied gauche. On fait comment là eh, je sais pas. Tu euh... as gagné le point. <rire> ah, ok. J'allais te dire, allez, recommence, mais bon, ok, ça va. 6 à 5 en plus, c'était son défi. Alors moi, j'en ai un très gros, viens voir, il est juste à côté, ça m'a donné envie. On va augmenter le niveau là, maintenant. Moi, j'aimerais cette marche-là. Elle fait euh, presque ma taille. Allez, je fais 1m78, 70 à peu près. Et en fait, la difficulté de celle-là, c'est qu'elle glisse énormément. Tu vois ça, c'est hyper glisse, ça adhère pas du tout c'est pour ça que j'ai choisi mais bon moi j'ai mon petit secret tu verras je vais utiliser une technique euh, différente de la tienne ça c'est sûr on lui autorise un tremplin vu qu'on n'aura pas la même technique il va servir d'une pierre pour euh, catapulter parce que il va commencer derrière ici il n'y a rien là c'est pas une vraie marche carrée, tu vois là il n'y a, a vraiment euh, rien faut ça descend derrière faut qu'il arrive à rester roi arrière moi vous verrez ma technique elle est un petit peu différente ah, il s'est trouvé un truc le maçon on l'appelle j'autorise l'appui du sabot le sabot c'est ça regarde il aura le droit de se poser là dessus C'est validé Non oh. Non bah allez Allez Allez on s'en sort, on s'en sort, on s'en sort de là Allez Allez oh. euh. Bon bah mon point est toujours là 7-6 hein A hein. toi hein. faut trouver plus gros encore hein. Allez petite zone de vitesse On part ici On saute là-bas Tac like. Là un peu de précision pour sauter mille poils sur la bordure Il Je... y a que la largeur du pneu là Ouais, Là il n'y a, a que le pneu Attends toi t'as des pneus ils sont moins larges que les miens hein. Ouais, à pour, voilà après on va là-bas comme tout à l'heure donc ça on y arrive De là on descend là, on va sur la buse ici, on tourne sur la buse, on monte là-haut, on redescend Après on ce point incliné, là ici là oh et après il y a le même que tout à l'heure Seulement il faut pas sauter mais descendre Remonter là Le chrono il s'arrêtera au moment où on aura posé euh, les deux roues au sol derrière C'est toi qui commence Et un dans chrono. le cas où il y en a un qui met un pied Celui qui mettra zéro pied il aura gagné tout le temps On est tous les deux à un pied par exemple Bah ça sera au chrono aussi D'accord Le but c'est le trial Pas de pied c'est le meilleur Allez impeccable Et Et bon, bon, comme les allez, règles officielles go. Good luck à 3, 2, 1 Go Allez mmh. C'est là où il va perdre du temps Ah ouais ah ouais, 18 du moins. Ok. 15 secondes. 25 secondes. Ah non, là c'est interdit ça. 30 secondes. Wouh pas trop vite, pas trop vite. Oh 36 secondes 36 Et Il est allé vite hein Je Pensais là que t'allais traîner un peu plus. C'est un peu traîné quand même. Ouais plus, mais bon. la descente franchement t'as ouais. vite. Et bah ben, il y a du ouais, challenge. Hein. Avoir un moteur, hein, mais... Juste là c'est vrai qu'avec la moto tu traînes un petit peu mais par contre bois bois surtout cette montée là tu super vite. Donc ça va être certainement serré. 3, 2, 1, top départ. Oh là là comme il gagne du temps là. C'est ouais il a pas le moteur ouais pop pop ouais allez allez allez allez allez on donne tout on donne tout on s'applique allez 44-63 ah oh non du coup, t'as un point d'avance. J'ai un point d'avance. Ouh. Et il nous reste Donc, que deux défis. Tout à l'heure, je t'ai vu rater celle-là. Tu y a encore cette coup je me dis que potentiellement tu peux la rater. Donc on va se défier sur celle-là. Le seul truc, je m'autorise. Tu l'as fait tout à l'heure. Je me permets C'est de me mettre une petite cale ici quand même. Là, qui va m'aider. Toi, tu n'auras pas le droit. Moi, j'ai pas le droit. C'est le bonus. On avait le droit à un bonus chacun. Tu l'as utilisé tout à l'heure. Du coup, c'est à moi. Tu vois ouais, ouais. Et en fait, ce qui est dur, c'est que c'est vertical et après un plan incliné. En fait. ouais, ouais. là, avec la moto, c'est compliqué. Et moi, le problème avec la moto, c'est que ça, ça glisse énormément et je vais imputer la roue avant derrière. Ouais mais c'est pas mon problème. Hein. Ouais, ouais, je suis là, là, mais faut mais que je bon. gagne des points. Maintenant, ouais. là, il n'y a plus de. A plus de ça glisse. C'est la campette. Vas-y, va montre-nous Bon voilà c'est passé J'y hein, crois pas Le mec euh, ça y est Allez on Ouh. va dire que c'est le moteur maintenant Trop qu'on <rire> euh, bah bon. vas-y J'essaie une fois aussi Allez à toi Wouh Partait Voilà Je suis content il est gros quand même Du coup t'as toujours un point d'avance donc, euh, pour l'égalité, en plus, c'est à toi de proposer le défi. J'ai vraiment envie de te proposer un truc super fun. Bon, ouais je vais te proposer mon dernier défi, un défi un peu particulier. Course de chien puis, un Dressage non. de chien non. Mais par non. contre, ah, dans, dans le défi, il va y avoir moitié moto, moitié vélo. Ah, 100% est... vélo, ça m'aurait avantagé, mais. Non, mais là. Ah, on fera peut-être une vidéo je où propose... on aurait pu mixer. Non, t'as pas vu sur un vélo hein. Ah, j'ai vu. On, on verra de après date. le défi. Ouais, après ok, ok, ça, ça, sera moi. Le, ça sera le bonus. Mais là, moitié-moitié, 50-50, l'arme ultime. Ah ouais. Bam La TRS Kid électrique. T'as pas la même pour les hommes Là, le but, en fait, on va tracer la zone et on va okay. faire la zone tous les deux avec cette machine. Ça ressemble quand même plus à une moto qu'à un vélo. Hein. Oui, mais voilà suspension de vélo, ouais. frein comme le vélo. Ah oui, là au moins il n'y a pas le frein là. on n'est pas perdus ouais. tous les deux. D'accord, ça me va. Une Peu petite zone de vitesse Une petite zone de vitesse. Allez, vas-y. Dernier défi, il faut que je rattrape mon dernier point. Je sais pas si je suis avantagé là, mais. très nerveux quand même. Bon l'avantage que j'ai c'est qu'il fait 2 mètres de haut et moi je suis un peu plus petit donc... Euh... Ok il est chaud Allez Du coup il nous a tracé la zone finale Potentiellement je peux venir à égalité. Donc finale on a tracé un parcours donc le but on rentre dans les cônes orange, on va passer, on va franchir toutes les portes rouges, donc c'est une zone de vitesse avec une succession d'obstacles. On rentre là, on part à fond, on prend sur cet sur obstacle la sur la buse, là on saute à droite, on prend les deux les deux blocs, on fait le tour de l'arbre, là. là virage, virage dans cette porte, là la marche, là après de là. Là, ça roule au-dessus, descente, là, petit ça saut, jam, tirage, la buse, ouais. ça fout derrière. Ok. T'es chaud, Aurèle Bah, ouais. Mais pour le coup, j'ai essayé, ça ressemble plus à une moto. Je pense que t'es avantagé, mais je vais tout donner. Allez, 3, 2, 1, top départ Allez. 3 C'est ingérable, <rire> j'ai inversé les freins, ça a fasciné et tout, je savais pas quoi faire. T'es quand même avantagé. <rire> c'est jouable, hein. t'as fait les 26 et t'as pas chômé, hein. Euh, ouais, ouais, ah ouais j'ai traîné, j'ai Gagné 6 secondes, là, euh... Ouais, c'est jouable, hein. On ouais. lève le défi. Allez, 3, 3, 2, 1, GO Regarde 19 99 Ah là là le salaud Waouh il fallait faire moins de 20 secondes Et eh bah ben, voilà ta ta ta ta. Le winner il est là bien joué Et eh bah ben, écoute c'était une bonne deuxième vidéo si vous avez raté la première où j'essaye la moto trial ça sera juste ici la petite vignette Et puis bien sûr pensez à vous abonner à liker et vous pouvez suivre Alex sur tous les réseaux Alex ferr c'est écrit dans la description Bon ride Ciao les gars Allez merci à tous bye bye à bientôt